Alors, Baptiste, Il, est Il est mort Je suis pas ben, je sais pas T'arrêtes ah pas Laissez de mourir Ne oh, t'arrête pas Essaye d'atteindre ton Yara Il s'en est Un message Content de vous revoir, nous avons besoin de vous ici. Que s'est-il passé De mauvaises nouvelles de ces tarifs. Nous avons trouvé le messager agonisant. Il marmonnait quelque chose à propos d'un démon et de Karela, la fille d'Ethansis, qui implante mon aide. La fille de votre ennemi demande votre aide Je n'aurais pas fait confiance au messager, moi non plus, mais cette éruption volcanique, cela m'a fait réfléchir. D'autre part, mes amis sont rendus à ces tarifs afin de découvrir ce qu'il était advenu de mon armée. Diego, Milton, Lester et Gorn, je m'inquiète pour eux. Ils sont également mes amis. Avec votre autorisation, je vais partir pour ces tarifs et les rechercher.